Oui, c'est confirmé, la me a ap monté, manchette, zam fin préparé, mesdames et messieurs. Eh bien, chef gang T Will non, go naive. monsieur bloqué PIA, monsieur bloqué go naïve, Ariel Henri aller, sinon, ça prend le passé à la vraiment grave, vous Ariel, et c'est ça en pile, mon patin remé qui rivait et donc et, et c'est pour raison ça qui fait le mandé Ariel Henry pressé pressé retirer l'école sous pouvoir pour ça qui est passé 2004 là lui-même pas passé 2022 nous, continuons encore une fois, sur le canal la TVLAKIT.com, mesdames et messieurs, dans la deuxième vidéo, ça, à la côté de nous pouvons faire autant de déclarations choc. Chef gang, eh bien, et Dr. Obino dit révolutionnaire, et T-Will, si, en densité de de cela, Go City, si, mesdames et messieurs, Et eh bien, Ariel Henry qui lui même déjà dans courir là, États-Unis dans la Chine, la Russie, ils frappe frappé États-Unis, eh bien, Nabdio question militaire en pile mon a doute toujours nous pourquoi est-ce qui a venir parce que la Russie a clashine pas d'accord et décision ça ali même qui fait États-Unis qui vont passer avec tout Ariel Henry qui gette épiche devant bande pour militaire étranger entrer dans pays a dit ou chef gang ou bien révolutionnaire ti wile na go sorti dans silence et matin là et ben c'est gros gros gros déclaration choc que monsieur ça a fait que nous pouvons inviter ou tende sa pral la grave et ça pas eh bien, Thierry, qui ne même pas ta souhaité sac privé, mais Ariel Henry, il pas le pas, et il là sous pouvoir, alors que n'a pas à manger, et sécurité, kidnapping, pas si, pas là, c'est grave. En tout cas, bonne écoute, n'a tourne. tout j'étais au sommet de la montagne, j'ai tout vu et j'ai tout ressenti. La montée aussi, c'est la descente Ce ouais. n'était pas des choses faciles pour moi. Ok. J'ai vécu les moments les plus difficiles de ma vie. Durant l'épisode de ma prison, Le grand Dieu, maître de l'univers, ne m'a pas amené à la demeure du silence. Aujourd'hui, même, à ce moment, je suis ravi d'être avec vous, dans la lutte contre ce royaume, à Très bien, en... bien, bien. Ok. Ça que t'explique, silence Et... ou... <à� état> <sulit> eh? Oui, on va avancer, tu veux? On va avancer. On avance. Beaucoup d'entre vous ouais. le savent déjà. J'ai été livré à des parts de traite et l'artigonie le 25 mai 2007. C'était le jour du commencement de mes persécutions. Lucas, ceci est là, nous dit tout le monde, nous dit pays Nous-mêmes, nous avons un grand coup, et nous sommes tout le monde très clair. Moi, je suis là pour une bataille, mais nous avons fait une bataille pure intellectuelle. Nous-mêmes, Lucas, étant que nous avons un natal. Non, nous vous le monde, nous faire une bataille pour le patrice de nous, des déchouffés, ouais. des poulets de caoutchouc, des pillagers. C'est ça, pour nous mettre devant, il y a pour de réalisées. Mais n'oubliez pas, nous sommes des intellectuels. des qu'on Moi On dit oui, moi pour Ariel, Henry, allez. On dis dit oui. Donc, vous m'a des démission, Ariel, Henry. Claire il oui, à a tout système qui de là. Ouais. Et c'est en raison, nous croyons a dit que monsieur, le ministre de pour sauver la face, et pour montrer que lui-même, il est gonéré, qu'il a démissionné, il magistrat, démissionné, il a démissionné, il a démissionné, pour ne pas courir à tout bateau, Ariel. C'est bien. un mauvais capitaine, mené, bateau, qui pour c'est sauvetages dans la mer. Alors, je veux dire, là, nous perdons des crèmes, nous nous perdons nous la qui nous perdons la crème, nous perdons la crème, nous perdons la crème, nous perdons la nous alors, je dis à nous-mêmes, nous ne pouvons pas lâcher la ça, Peu importe ça en monde, C'est qu'à faire diversion sur Donc, ça, il faut nous. Parce que nous connaissons bien. Non, alors, ça fait aussi ça. Parce que vous avez les les bon euh, que vous avez que vous avez vu matin vous que levé. Il y a toujours pensé que que que vous avez vu que que vous avez que que et moi-même, à quoi, limitons, là, mené en tête, vous connaissez l'argent pour vous y aller dans la ville, la oui. D'y là. Mais même, vous savez, vous avez un site avec des journalistes, mal intentionnés, des malfrats, qui m'a même n'a qu'on a La plupart d'entre eux autres, ne pas généraliser, vous avez un site dans les familles hôtel. Dans les familles hôtelles. Bien. la réunion s'est faite. Avec qui est-ce que vous avez une réunion s'est donc, réunion bonnayal, bonnayal à nous fait la, pour venir à l'argent ici de Gonaïe pour garder les Gonaïe. Parce que ce n'est pas bien qu'on y a. Nous avons une équipe qui n'est pas une Gonaïe. Une équipe qui est là. Très bien. Pour qu'il y ait tout ça qu'on a fait pour Gonaïe. Et nous-mêmes, nous avons des gens qui sont plus petits Gonaïe qui réellement ne veulent pas pour nous contaminer. Il y a pour nous faire un pour nous régler sur le tableau. Très bien. Merci. Gonaïv souffre. yeah. Tu voulez yeah. si Gonaïv souffre souffrir en pile l'an dernier dans ça haut. Bien entendu, c'est pas seulement Gonaïv, c'est tout pays a souffri. Mais et, ou gonaïv, en tant que Gonaïv, vient authentique. Mon guisé mon Gonayve, ça a fait au mal en pile. Ouais que l'école a casé, deschuka de tout le côté, usine a déchouqué. Là ouais au même comme militant, là ouais spectacle ça qui soit dit ados. C'est a raison du courant dit, peuple là. On nous fait une bataille pour nous attirer investisseurs finalement. Ouais. Nous consommons. Nous partons début quatre-vingt-six Tapsouke, Nabou et Napier. Et visons dans deux mille vingt-deux pour pour population ça a toujours que même conception ça. Liban normal. Conception Tapsouke, Napier. Liban normal. Mais si pas fin connais, connais les pays qui nul. Notre question quand elles nous investissent, nous bon hôtel. Nous avons un bel restaurant. Nous avons un bon disco. Ouais. Nous pas bah un casino. Oh, nous avons toujours dit nous sommes C'est là pour bataille. Je avons toujours dit autre bataille là-bas. C'est un sauvons. Mais Je dis à la, si vous, ça que nous sommes faire Nous avons affaire avec les jeunesse. Et là, je continue d'être à mon port pour se laisser prendre l'école. Vous ne voulez paquet de bagaille. Très bien. Parle-nous. Par Parle-nous démissionner, c'est vrai. Parle-nous démissionner, mais nous-mêmes, c'est nous qui sommes capables de nous remplacer par. Très bien. Nous parlons de conduire nous parlons de bagaille. Je l'ai fait en direct sur les personnes qui ont quitté l'école. Pour comprendre comprennent que nous ne pouvons pas nous amener dans le progrès, ni dans le pied. Parce que nous sommes pour combattre en en Amafé, nous sommes troisième dame en Taekwondo. Nous sommes judo, nous sommes bâton. Nous sommes Kyokushinkai. Nous sommes C'est-à-dire que nous sommes entraînés. Nous sommes combattants, nous sommes leaders, nous sommes, sommes nés. Et aujourd'hui, nous avons une position pour nous faire connaître, reprendre nos lits, citer l'indépendance. Nous avons une position pour nous dire, nous avons un patrimoine qui s'est... Nous a la permanence, nous a la permanence. Très bien, très bien, très bien. Indépendance, maquette. Très bien. Qui a signé l'indépendance après Concorde. Après Concorde, il a éliminé. C'est le seul côté qui débat. Ben, nous le si petit côté de la cinéma. C'est vrai. Joseph, vous me rappelez qu'on est à bouler l'Afrique. Vous venez de Gonaï, vous ne pouvez pas considérer l'indépendance. Et non, Joseph, c'est un Gonaï. Vous avez tout le problème. Pourquoi? Oui. Mais quand ce brisé, ça va la Il y a d'autres personnes qui étaient au pouvoir. Et jusqu'à maintenant, elles sont au pouvoir. Si elles ne pour eux, elles ne pour pour Ouais Et pour qui ça Joseph Michel Matéli, pas inauguré le marché. Parce que l'argent est dévoré. Ils trouvent des necs qui ont gaspillé l'argent. Ils font boîte carton. Ouais, ouais. Qui compte l'argent fort de qu'on arrive là 5 millions de dollars américains passés dans mes est Qui compte 47 millions de gouttes qui s'est fait pour adociner, pétonner, cassonner, passer Je regarde l'île élitante. Il faut être connaïf. C'est ce qu'on le pays. Et l'île élitante, tout, faut être connaïf. Il faut être grave, il faut être souffle pour nous avancer à la construction c'est eh et le c'est pas couper et c'est raison qui fait que y a plein de monde qui dit c'est surtout ces l'ouverture qui étaient présentes qui était dans nous l'indépendance qui définit avec elle, et je no de de ne no -no no no se -la, -la de de pas Nous ne pas Nous ne pas Ma ça a le monde. Ma petit ça a le monde entier. Mm -hmm. Moi, j'aime gagner yon patron politique. m'a j'aime faire partie de yon parti politique. m'a oui, j'aime toucher yon dollar. Après 19 ans, pour mon chèque m'a chaque fois, je m'en j'aime prendre dollar et pièce aller à mes pièces bonnes fokers ici. Oui, Dans, engagé mon litre Ariel Henry, tellement petit moins Aux États-Unis, deux petites, moins, 19 ans, 18 ans, qui américaine, qui contre Parce que papa, ou ça, ça. Sa, après toute prison, im pour remercier. C'était normal. Mais je dis alors, tout la bagarre. Et je m'a, ma demandé une pile excuse, m'a une pile pardon, parce que je oh. me dis, on ne va pas comprendre comment vivre. misère à tout en Haïti. Oh. Et je me dis, je n'ai là. besoin Je n'ai pas besoin de faire. me dis, pour qu'ils en 2004, moi-même, moi n'ai pas de possibilité pour me répondre. Parce que mal voilà, je vois les 2004, non, mais nous, je prends 2004, je risque à 100 millions, à 100 millions. Et tout sincèrement, moi-même, je ne peux pas faire partie à, ah, à. Ah, ah mais après ça c'est pour me faire partir parce que c'était c'est la qui de nous faire. » et qu'Philippe a accepté avec moi même parce que nous c'est les nous qui t'a bataille bien. mais vous silence où êtes font silence ça qu'expliquer là là bon vous font silence parce que normalement Famille, moi, c'est Zim, baï, pas entrer encore. bien. Moi, je aussi, je on ne peut pas entrer avec me je je que ah, moi-même né là, ma mouille là, c'est devoir c'est pour me protéger là. Ok. Maintenant, mobilisation continue et contre Dr. L. Henry henri pour exiger le départ de Dr. L. Henry. mais est-ce qu'on est que je dis à tout Nous, allons continuer comme bah, bah, mobilis mais mobilisation. mobilisation, uh -huh. pour ne pas parler avant voilà, là Mobilisation, mobilisation tellement continue. Veille à L. Henry. henri ne pas du Dr. Ariel Henry encore. Ok. Bon, ici, le docteur docteur pour blanc, a pas et qu'on a sacrifié ouvert on mais pour Haïti, qui carrière Ariel qui est-ce qui est-ce Ariel Henry, qui qui Ariel Henry, qui est pour mon le docteur, pour le baiser, pour la pile de la grand monde Pourquoi votes pour lever contre pas pas pas si tege, si de de de de ouais. tila, qui n'ont e grand goût là, si vous avez une possibilité, vous avez un commissariat, vous un pas de moyens. pour messieurs qui sont sortir là, pour vous de travail, Moi même, je c'est ça. Je pense que c'est c'est travail dans la ville de l'Ocap. Je pense que c'est un grand goût. Alors me. je dis, c'est ça. C'est ça. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas tout le monde, pas attaquer comme ça. Nous ne pouvons pas détruire. Ça nous gagne la caille. Et si nous ne parle, pas parler, ne pas parler. Nous ne pouvons Nous ne pouvons pas parler. Nous ne pouvons pas des de et est-ce que... C'est est le cas, non? Attaque! C'est des actions ciblées, des choukages. Des actions ciblées? Oui, des actions ciblées. Bon, comme nous-mêmes, nous voulons nous attaquer nous voulons des choukages. Et si on a une raison qui va gérer, gens qui disent si il n'y pas d'accord, des choukages, il y a un volet, il y a volé, dans Oui. C'est bien. Mais nous-mêmes le pape d'accord et nous-mêmes n'avons pas encore on a le parti pour là et c'est si on a eu fait baptiser kafou comme mm -hmm. kafou résistance nous sommes Maman la là. la mais nous-mêmes nous pas quand accepter le monde déçu ça et bien OK e, e, ville Gonaïve, mmh. c'est ville Palo. No. nous connait les temps pour même pour parler très bien moi même ce, ça me fait pratiquement toute vie me pas gona pour me pas dire nèg gona moi me fier de ça OK mais je dis faut que que c'est tout Gonaïve qui a genou de là gona sur facebook oui moi même ma même télé oui c'est vrai à c'est vrai c'est vrai. Et je vous remercie. C'est vrai. Je vous remercie. pour vous remercie. C'est vrai. Gonaïve. vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Merci yeah, pour le support. Merci pour le support. Merci. Merci. Mais, vous... mais, mais aujourd'hui, ah, à la Tewil, c'est tout Gonaïve qui a genou. Et tout le monde Gonaïve net, Kremville là, a souffri en pile. Qui est fort que vous que vous le fait pour nous donner une initiative qui prend vous mettez Gonaïf, vous remettez Gonaïf sur pile. C'est. Bon, qui est fort pour faire? Premièrement, il faut Ariel Henry battre le monde dans troupe système, non? Hein? Et lorsque Ariel Henry fait une battre. Non, mais ça ça c'est après Ariel, lui, parce que son bataille là, vous mettez Ariel dehors. Mais le problème, on dit, ok, nous avons un objectif là, Ariel Henry parle encore, mais tant qu'il faut que vous pensez que vous faites après ça. Vu que le bataille là, vous a son bataille. Ok pour demander <tries> démission à Allain, pas un problème. Ok. Maintenant on dit que Allain a démissionné demain matin. Ok. Maintenant qui est faut que moi c'est ta de faire pour qu'on aille t'arriver camper sous deux piles. Amé, qui est fort pour moi fête? qu'on est faut que moi c'est. C'est une image là-bas bon même tu veux. Faites à, à tous les côtés. À partir la bataille, ça a nous met la possibilité pour que euh, des gens que négios prennent euh, qui disent Lucien Magne qu'on ait cap et deau sauver le bol qu'on des vies des de, de mondes Allain c'est des cap de ville Gonaï, dans le sens pa yon, yon connait wafla yon crase idées yon men nou nous parlons avec une petite ville là nous parlons de à pour nous dit mais qui côté nous mais qui côté nous nous dwe yé connait très bien très bien très bien parce que jodi là nous même nous dit nous pas courir au contraire n'a attirer là la pays très bien la partie investisseur pour que investisseur ça revine investir la payer à pour payer pour construire des factories très bien cette vue ça a beaucoup en égal prix très bien qui met ça jouer un petit will a investi sur ça qui perdus business donc quand mer ou naïve américain ça qui met ça jouer pour lui est bouli d'argent Sincèrement, moi, désolé parce que moi, même pas de cause. de répondre à l'appel, population. Puisque nous avons une population qui, une population qui est déchivée, qui est décropeée sous mon bagaille. Je ne pas inclus la population parce que c'était des trois grands qui étaient on l'avenir. Mm -hmm. Je pense que c'est une population qui est encore plus Je pense pour investir ça. Je hein, à une venir vini village de la à des bois et eh j'ai dit à la que des bagailles tout faut les faire médias faut les faire grand public la connaître là où il projet comme ça ou il y bagaille ou il y a perspective pour que vous sortez dans le silence pour faire média pour les villages de la nous, pour toute population les batailles pour les protéger très bien parce que nous connaissons très bien nous, le courant pile monde qui a fait pillage qui fait caspillage ici, le palais e. C'est un monde qui a au moins 15 ans de de siwil C'est un monde qui vient faire taxi. L'autre, il a, a, a, la game, a la game nan, de Il pas de C'est vrai. Et et tout le qui a dit, pas on pas pas si aussi, ça c'est que vous avez dit oui. Vous avez dit oui, vous avez oui, vous oui, vous avez dit vous avez dit oui, vous avez dit dit ça vous avez pas oui, oui, vous avez dit oui, vous avez dit oui, mais avez vous la jeunesse oui, vous avez dit oui, vous avez vous avez dit oui, des hommes honnêtes et intègre en d'après y'a pour qui passent qu'on y a qui pour réfléchir sur ça ou le pays et si pour nous réfléchir sur ça ou le pays faut nous faire pire faut nous faire bouger ça nous gagne encore ok mais OK merci dit oui bien sûr par patrimoine nous gagne la caille merci beaucoup merci avec tout le monde qui a pris Martin tenez et nabdio t'es bien la balade de bataille et tout le monde qui – C'est bien. – Bataille par nos armes ni nan poètes, ni nan pieds, mais kon bataille nan servo, dire. – Mais nous connaissons les cerveaux nous ensemble, pour nous faire un seul, pour que nous fassions une bataille, pour nous attirer investisseurs dans le pays. Maintenant, après bataille, ça a l'air l'entaposédois même, pour que investisseurs, disons, pay paye pays il pour pays pays t la ville de paye-t-il à pas pu la bien. – Parce que, si, politique, nous boule ça, nous ça donne. Merci beaucoup. Merci donc Wilford Ferdinand et donc vraiment, et nous vraiment besoin de parler ça, que tu parles avec m'a tout naïve et tout monde et toute équipe là qui là, donc qui matin débat, qui toujours suivent émission matin débat, m'a profité, salut tout monde qui diaspora et vraiment ça vraiment. là eh, qui est extrêmement important. Ou est-ce restaurants vous disco, un restaurant dans tout, pas toute ville, dans pas mais ça a parlé de restaurant sérieux. Un restaurant qui a chef qui a fait manger. Ce n'est pas un restaurant qui a il a fait manger. On non. nous pas Donc, sous vous avez besoin, vraiment, côté, vous avez besoin.